Bon Dieu bénis, quel que soit à côté ou abtez-nous, bon Dieu bénis. Grâce, à bon Dieu, couvrir, nous Grâce à bon Dieu, rentrez la caille. Monsieur adorateur Bertin Dorville-Mar. Et nous motivés par le Saint-Esprit, je dis à pour nous à prier pour les malades. Disposez cœur, nous le prier pour les malades. Dans les paroles de bon Dieu dans Somme 103 verset, verset 103, verset 3. Somme 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies. Somme 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies. Nous allons prier le Seigneur ensemble dans le Somme 103. Je ne connais pas qui maladie que, ou même captain des moments qui ont de lit. Peut-être c'est une maladie physique, peut-être c'est une maladie spirituelle. Mais la parole de Dieu nous dit dans le psaume 103, verset 3, C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Disposez cœur, non pas le prier, le Seigneur. Alléluia. Dieu puissant, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous approchons devant le trône, nous de ça. Nous bénissons, nous exaltons parce que c'est bon Dieu, ou c'est roi des rois, avant ou après, pas gagné. Oh c'est toi, Seigneur, qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. Dans le minute, nous, nous approchons devant nous. Mais nous venons devant le trône, mais nous de la caillou, Seigneur. Nous venons implorer faveur, nous venons chercher la guérison au Éternel. Parole ou dis-nous que qu'on guérit toutes sortes de maladies. Seigneur, la Bible, ce n'est pas un livre non seulement là pour nous lire, mais c'est un livre qui là pour nous vivre. C'est un livre que nous devons expérimenter chaque jour. Et ceci dans tout domaine de la vie nous nous devons expérimenter la parole. Alléluia, puisque parole ou dit nous, que ou guérit toutes sortes de maladies, Seigneur. Mais nous approcher même devant avec toute sa cap nous avec Tout ça qui a tendez prières ça qui a prié avec nous mais qui est malade, Seigneur. Gayen qui est malade depuis des années. Gayen qui est malade depuis des jours gens qui malade depuis des mois ô éternel ô oh, seigneur ô guérit, ou ô kon guéri ô kon, géri, ou kon Gen si la gens qui malade seigneur médecin pas connaît qui diagnostic pour faire pour encore seigneur ou même qui c'est médecin des médecins le médecin pas excellence qu'on même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth visitez silaio qui malade touchez ou au nom de Jésus Touchez-vous, au nom de Jésus. Touchez si là qui malade kounya dans le nom de Jésus. Touchez si là qui malade, kounya papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh Rafa, visitez ça qui malade kounya. Yahweh Rafa, visitez ça qui malade kounya. Ça y est, Seigneur, qui pas qui médicaments pour vous prendre encore. Ça y est qui pas connaît qui laboratoire. Pour vous faire ou encore, Seigneur. Visitez yo, yo. Visite yo et pote guérison pou yo. Visitez yo et pote guérison pou yo Seigneur. Visitez yo et pote guérison pou yo et ça non va béni. Non va glorifier, non va exalter. Oh Seigneur, ou t'es fait pour la femme perdre de sang, fait pour ça ou cap nou qui ki malade. Ou te fait pour bâtir, mé Seigneur, fait pour ça ou cap coûter nou kounya ki malade Seigneur. Touchez, Seigneur, touchez. Touchez, touchez, touchez, touchez, touchez. Touchez ça qui malade. Touchez ça qui malade, Kounia. Oh, recevez guérison Kunya, au nom de Jésus. Quel que soit côté où tu as Quel que soit côté où tu guérison Kunya, dans le nom de Jésus. Alléluia. Recevez guérison, Alléluia. Korobo sata karabo karababa Robo roba roba babasata kakori bobo boshata karabasata kaya. Alleluia. Recevoir rabobu rabo boshata kakolo boshata kaki libobosata Oh Alleluia. Koloboshata kabo bosata kaya rababoshata kaya. Reborobo boso shata kaki Recevoir guérison kunya. Alléluia. Recevoir. Oh Alleluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, alléluia. Kurilaba mousata kaya. Oh, kose koromoshe te kiri mousata kaya. Kose voa koralamoosata kakiiri mousata karama basata kaya. Alléluia. Gloire à Jésus. Kose tokomu mousoto koko lumbu mousata kakiiri mousata karama basata kaya. Ribu romoosata karamo ribu ribu Alléluia. Recevoir guérison, kunya au nom de Jésus. Papa, touchez, touchez, touchez, touchez, touchez. Alléluia. Oh, amen, amen. au quoi recevoir guérison, commencez par louer, commencez par dire bon Dieu merci, Seigneur merci parce qu'on guérit. Commencez par remercier le Seigneur parce qu'elle guérit. Commencez à remercier le Seigneur parce qu'elle guérit. Si au quoi guérit, juste levez-moi, dis merci Seigneur, merci Seigneur. Si ou quoi on recevra guérison, dit merci Seigneur. Merci Seigneur. La parole de Dieu nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si ou quoi ou guéri ou guéris dans le nom de Jésus. Nous t'es contents pour nous prier ensemble. Rétez avec guérison que Seigneur baron. C'est Adorateur Bertin d'Orphine-Mar. Bon Dieu béni.